Regarde comment ça se passe à Toronto. Regarde, c'est ça la neige qui est qui tombe partout. C'est une tempête de neige. Toutes les choses sont bloquées. Il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Il n'y a pas de commerce aujourd'hui. Tout est fermé. tout sont tous les toutes les choses sont, sont vraiment là fermées. Les voitures qui tombent à, qui ne peuvent pas rouler dans la rue. Regarde, c'est bloqué. Regarde, si vous n'avez pas un bon une bonne voiture. Euh, un bon 4x4 là, tu peux rester collé dans la neige pendant quelques heures ou pour ne pas dire toute la journée, tu pourras juste abandonner la voiture et tu t'en vas à pied si tu es capable de marcher dans la neige parce que tu ne veux même pas mettre les pieds parce qu'il y a vraiment de neige partout. Là où il y a la neige, là, même les voitures, ce matin j'ai remarqué même un camion pompier était bloqué euh, à côté de Kennedy, c'est Kennedy and Sherper à côté de, de, de l'autoroute 401 en tout cas bon, on ne sait pas comment ça va se terminer parce que là moi ça m'a fait un peu, un peu, un peu chier aujourd'hui parce que yo, la neige il y avait dehors là, là. c'était pas une blague ça. si tu n'avais si pas vraiment besoin de quelque chose euh, ou un rendez-vous euh, quelque chose de spécial bah, de toute façon toutes les choses sont vraiment vraiment annulés, si vous avez quelque chose à faire là, c'est rester à la maison et suivre un peu, quand, attendre un peu que ça arrête, c'est une tempête de neige, et on peut rien faire, regarde les autobus, c'est parce que c'est bloqué, il peut pas aller, il peut pas, regarde, c'est juste bloqué l'autobus, c'est pas comme si il peut pas, il, il veut pas, c'est juste, il y a pas de train qui fonctionne, si, si, si, si tu veux aller downtown, ou, ou prendre un train, tu ne peux pas trouver parce que tous les chauffeurs de train sont bloqués. Tu ne peux pas venir pour conduire le train. et Il n'y en a pas de train aussi. C'est un peu ça. Les autobus, tu n'en trouves pas. En tout cas, moi, je ne sais pas comment ça va se terminer pour la journée. Mais je sais que ça va finir. Ils vont sortir tous les camions là pour ramasser la neige. C'est ça qu'ils devaient faire. Mais je ne les vois pas encore. Et toutes les voitures qui sont bloquées dans la rue, là, il faut qu'il faut quelque chose quand même. On attend que ça, ça, ça, ça change là, un peu, c'est un peu ça, regarde là, c'est la neige ça, c'est pas une blague hein, c'est la neige, regarde, c'est la neige qui est comme ça là, c'est l'autobus arrête les voitures qui essaient d'avancer et regarde, les voitures qui, sont, qui ont de la neige partout sur leur tête, ah, c'est pas une histoire qu'on peut qu'on peut inventer la neige, moi je savais pas que ça allait être comme ça je pensais qu'il y avait un peu de neige, mais pas tout, ce, pas tout ce neige là quoi mais on est vraiment au pôle nord, vraiment je, savais, je pensais que c'était une blague quand on dit on est au pôle nord je pensais que c'était vraiment une blague, mais moi je, je rentrais à la maison pour sortir, regarde ce matin, comment je pouvais sortir, regarde la voiture c'est tout barré de neige. je ne rien faire. Il faut juste aller débarrer, débourrer. Comme on peut dire, là. C'est la neige partout. Jeez. Ça, c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, là. C'était ouf. C'était pas du tout quelque chose qu'on devait faire. Regarde, la, la voiture est couverte. Partout, si je suis juste en avant à cause du vent qui est flotté la neige devant le, le, le la voiture, mais tout arrière est couverte, regarde mes pieds là, je l'ai rentré comme il est arrivé jusqu'à mon genou, la neige, c'est ça, c'est pas drôle ça du tout, regarde, vous pouvez bien voir que la neige est juste à couvrir couvert, juste l'arrière, toute l'arrière de, de, de, de, de la voiture, c'est un peu ça, en tout cas, je vous, je vous envoie cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, on vit au Pôle Nord au Canada, on est à Toronto là, c'est comme ça que ça se passe là, ok, ciao, si vous avez aimé, abonnez et partagez s'il vous plaît la vidéo, pour vous pour, pour, pour montrer, il y a la belle vie ici au Canada, c'est ça, on a, on a la belle vie, on a la neige, et puis c'est un peu ça, on aime ça, on joue bien dans la neige, on s'amuse parfaitement bien, c'est comme ça en tout cas, et c'est pas tout le temps comme ça, mais de temps en temps, dès que janvier arrive, on est comme ça, on s'amuse très bien et euh, moi ça me fait pas trop trop trop trop trop trop de problèmes mais c'est juste quand euh, ça commence à me faire des trouilles là ça me ça, ça, ça fait un peu là je vais pas dire le mot mais mmh. bah, de toute façon c'est moi qui étais venu tout seul ici hein? euh, si, si je vais me plaindre là ça va pas ça va pas aller là pour moi c'est pas correct je vais juste tenir le coup et puis euh, Attends l'été, prochain, là. Ça va me ça va, ça va prendre quelques mois, là, pour que euh, ça se termine. Euh, ça va pas être tout le temps comme ça, tous les jours. Mais, c'est le froid, c'est ça, l'hiver, ici. L'hiver, il faut faire avec. On aime ça, l'hiver, nous? Je ne sais pas, mais moi, et... Eh, j'aime pas trop, hein. Je sais pas pour les autres, mais moi, j'aime pas trop l'hiver, là. Regarde, les voitures, les bus, tout a été bloqué aujourd'hui. Bon, ciao ciao, à la prochaine pour une autre vidéo.